un petit peu. Donc, ça c'est le préambule est terminé. Euh, maintenant, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, chère Balance, voici vos prévisions pour la semaine du vent au 26 janvier 2020. Lundi et mardi, la Lune sera dans le Sagittaire. Votre troisième maison. Votre intellect sera vif, ce qui accélère votre esprit et vos réflexes. Vous réussirez à avancer dans vos tâches très aisément et euh, tout vous sera facile. Vous prendrez les initiatives et vous trouverez des moyens innovants pour améliorer votre performance et aider les autres à améliorer euh, le leur. Le travail intellectuel, les affaires et les négociations sont favorisés, mais vous réussirez dans tout ce qui nécessite un petit effort supplémentaire pour faire avancer les choses. Mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'aux 14h pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne, votre quatrième maison, euh, au boulot, tout ira bien, vous exécuterez vos tâches avec beaucoup d'aisance et de souplesse. Votre intellect sera très vif. Quelque nervosité proviendra de votre foyer ou de vos relations familiales. Des responsabilités familiales pourraient perturber cette période. Patientez, les prochaines journées seront fantastiques. Je parle de vendredi, samedi et dimanche pour le Québec. Et vendredi après 14h, samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre cinquième maison. Ça c'est la maison du plaisir, des loisirs, des amours, de la créativité. Et euh, c'est une très belle fin de semaine, pleine de chance, pleine d'optimisme et de magnétisme personnel qui vous rend un centre de gravité pour votre entourage. Une nouvelle lune aura lieu dans cette même maison en plus. Cette nouvelle lune euh, est une excellente opportunité pour un nouveau début, pour travailler sur une nouvelle idée. Ou si vous travaillez dans le domaine artistique, c'est un bon moment pour commencer une œuvre d'art. Ceux parmi vous qui lancent euh, des petits projets lucratifs à court terme, cette nouvelle lune vous offrira une très belle énergie pour ce genre d'activité. Et aussi ceux parmi vous qui sont désireux de tomber enceinte, les énergies durant cette période seront très propices pour la conception d'un bébé. Mais si vous ne le désirez pas, il faudrait donc porter une attention particulière à l'or. C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Euh, commentez, aimez et surtout partagez, s'il vous plaît. Euh, je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À